Être trop hâtif à prendre des décisions cruciales, que ce soit au niveau de nos relations ou nos finances. Surtout que le 18 juin, Mercure aussi commence sa rétrogradation, alors prenons cette période du mois de juin au complet pour l'évaluation ou la réévaluation de certains aspects qui pourraient refaire surface de notre passé aussi, surtout que Vénus est rétrograde maintenant. Durant tout le mois de juin, mars, votre gouverneur continuera à être dans votre douzième maison dans les poissons. Alors votre focalisation, cher Bélier, continuera à planifier à, et établir des stratégies et établir aussi de, des bilans pour, vous, euh, pour vos projets futurs. Vous aurez tendance à être discret dans la manière dont vous approchez les choses. La conjonction de Mars et Neptune durant ce mois portera, euh, portera euh, des énergies lourdes pour vous, chers bélier et cela pourrait affecter votre bien-être physique. C'est pour cela que je vous conseille lorsque vous sentirez cette énergie, d'avoir recours à des exercices de relaxation comme la méditation, le yoga écouter la musique faire tout ce qui vous rendra heureux et relaxé peut-être chanter une chanson euh, associée à des, euh, des beaux souvenirs cela aussi pourrait vous relaxer c'est ce que moi personnellement j'utilise pour me relaxer. Le 5 juin, l'éclipse lunaire aura lieu dans votre 9e maison. Cette éclipse fait des aspects délicats, donc comme j'ai mentionné, avec votre 12e maison, avec les poissons, et votre euh, 3e maison. Vous pourriez être dans le processus de réévaluer Certaines relations, surtout avec des personnes à l'étranger, ou bien si vous étiez en études ou à l'emploi à l'étranger, vous pourriez évaluer un désir accru pour retourner chez vous, dans votre pays d'origine, pour réaliser vos projets et vous lancer en affaires peut-être. Vous pourriez aussi décider de poursuivre quelqu'un en cours pour réclamer un droit euh, qui était en litige ou suspendu. Le plus important serait de bien calculer vos démarches avant de les entreprendre. Les énergies ce mois-ci pourraient nous pousser à être trop hâtives, euh, voire imprudents dans nos euh, actions. Surtout que c'est votre gouverneur Mars qui est impliqué dans ces aspects délicats. L'éclipse solaire aura lieu dans votre quatrième maison, dans le cancer, ce qui fera la lumière sur votre foyer, chez vous ou votre relation avec la famille ou avec votre mère. Le domaine immobilier serait très favorisé par cette éclipse, donc un nouveau début à ce niveau pourrait vous tenter. Ce nouveau début pourrait être la planification de l'achat d'une maison ou si vous étiez à l'étranger, vous planifiez de retourner dans votre pays d'origine pour lancer un projet. Par exemple, les effets de cette éclipse s'étendront sur les prochains six mois. Alors, durant cette période, vous pourriez lancer quelque chose lucratif qui pourrait avoir rapport avec le domaine immobilier ou euh, chez vous en général. Par exemple, lancer un projet de chez vous, en ayant par exemple le siège social, votre adresse de résidence. Je vous rappelle aussi que mars, votre gouverneur va entrer dans votre signe le 25 juin pour y rester jusqu'au 6 janvier 2021. Donc vous allez avoir tout le support et le soutien de votre gouverneur pendant six mois à en profiter pour entamer vos nouveaux débuts la rétrogradation de mercure euh, qui commence le 18 juin va vous inciter à réévaluer certaines de vos habitudes au niveau de votre bien-être alors vous pourriez songer à changer certaines habitudes pour euh, maintenant par exemple maintenir par exemple une bonne euh, santé par exemple, vous pourriez euh, décider d'arrêter de fumer ou de boire, faire des exercices physiques d'une manière régulière. Ce, ce sont des exemples. Cette rétrogradation aussi pourrait vous inciter à vouloir améliorer certaines connaissances techniques ou intellectuelles pour le lancement de vos projets ou vos nouveaux débuts, ce qui fait partie de la planification discrète que vous faites durant euh, la présence de Mars durant les dernières semaines que Mars était dans votre deuxième maison vous étiez en train, en train de planifier discrètement donc la rétrogradation de Mercure va vous inciter aussi à euh, améliorer vos connaissances et vos compétences pour que vous soyez bien équipé lors du lancement de vos projets et vos nouveaux débuts le 28 juin, Mars, entre dans votre signe pour vous donner toute la vitalité, la détermination et la persévérance. Et plus important, les capacités physiques pour le lancement de votre projet. Comme je vous ai dit, Mars, votre gouverneur, va rester pour six mois dans votre signe. Donc, vous aurez six mois à en profiter. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers bélier Je vous demande votre soutien de la chaîne